Bonjour tout le monde Alors attends, il mouline un petit peu je crois. Bonjour, bonjour. Ça y est, je crois que j'y suis en direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live, bienvenue sur le live. Euh, J'attends de voir s'il y a des gens qui arrivent tranquillement. Alors, en attendant, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire un live de, de voyance logique, live. Donc, vous me posez des questions, je vous réponds ça va être dans la demi-heure à venir. Euh, C'est un live un peu particulier parce qu'on va parler un petit peu de l'actualité. Donc, on va voir un petit peu quand est-ce qu'on finit euh, cette pandémie. Enfin, on va essayer de voir quand est-ce qu'on finit cette pandémie, parce que voyance ou pas voyance, cette pandémie, elle rend fou un petit peu tout le monde. Donc, on va faire un, moitié actualité, moitié, euh, je, vous, je réponds à vos questions. Alors, coucou Sophie Coucou Fabrice, bonjour tout le monde Je me présente, je suis Sarah El Voyance, médium, spécialiste d'oracle de la Triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Dupla, Et puis, on va répondre à vos questions aujourd'hui. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu d'actualité. Euh, parce que euh, parce que cette pandémie, elle est carrément stressante et puis en infinie, on a, a l'impression qu'on ne s'en sortira pas vraiment. Euh, pas vraiment. Alors, quand je parle de parler d'actualité, c'est pas forcément pour vous rassurer. Coucou Sylvie, coucou Karine, bonjour tout le monde, c il y a du monde, c'est chouette Bon, alors, bah, parce alors, pour poser vos questions, juste pour euh, revenir à vos questions, j'ai besoin de votre prénom, date de naissance et le prénom et la date de naissance de la personne qui est concernée aussi, ou au moins son âge si vous n'avez pas sa date de naissance. Et euh, j'essaierai de répondre à un maximum de questions en une, dans la, durant la demi-heure qui arrive qui fait que j'ai une tendance à parler très vite parce que j'ai vraiment envie de répondre très vite et c'est quand vous m'avez en consultation je parle pas aussi vite hein. c'est vraiment parce que j'essaye de répondre très à tout le monde rapidement ça c'est un, deux <rire> je vais essayer d'être organisant en ma tête, deux euh, si vous êtes intéressé par tout ce qui est spirituel par le monde de l'invisible et par le par des petites vidéos qui peuvent vous aider au niveau dans votre vie quotidienne euh, c'est des vidéos de 5-7 minutes qui vous permettent d'augmenter votre état vibratoire euh, aussi sur l'actualité, il y en a une en avril, que j'avais faite en avril justement, euh, 2020, 2020, sur l'actualité ou surtout, surtout pour augmenter votre, euh, votre taux vibratoire donc euh, comment euh, vous vous connecter à vos guides, euh, le, le secret du nombre 7 euh, comment votre, euh, pourquoi votre pendule ne marche pas, enfin tout, euh, plein de petites vidéos qui peuvent vraiment vous aider. Euh, on a fait une chaîne en partenariat avec Astro Center TV et qui s'appelle Sarah elle et le monde de l'invisible donc si vous voulez vous allez sur youtube, sur YouTube et vous trouvez Sarah elle et le monde de l'invisible il y a des petites vidéos qui peuvent vous, vraiment vous aider et vous donner des clés et des outils pour améliorer votre vie quotidienne et vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire c'est gratuit c'est fait avec tout mon cœur et vraiment c'est avec plaisir donc allez-y inscrivez vous abonnez vous commentez ne vous gênez surtout pas pour commenter Donnez-moi tous les sujets qui vous intéressent et je me ferai un plaisir de faire des vidéos parce que franchement, c'est un plaisir de pouvoir apporter, c'est un plaisir de donner. Enfin, c'est vraiment le, le, le, c'est ce qui me remplit d'énergie moi-même aussi. Donc, euh, allez-y, ne vous gênez pas sur cette chaîne. Ensuite, euh, alors, juste, je vais commencer par un, un, un petit, euh, une petite actualité sur l'année qui arrive, là avant de, de passer aux questions parce que je sais que, alors, Sophie, je vois ta question euh, Sophie, je vois tes questions, <rire> tu te réponds avec plaisir après, Virginie, Fabrice, tous, je vous réponds vraiment dans, dans, dans une petite minute. Euh, au niveau de la pandémie, euh, la question c'était à quand la fin de la pandémie Alors on va d'abord commencer à, par voir les confinements, s'il y aura encore des confinements et si d'ici la fin 2021, on va vraiment s'en sortir de cette histoire de confinement et de couvre-feu. Alors tout simplement, Concernant le confinement, je vois encore un reconfinement. Hein. Je, je, je vois encore un confinement avant l'été. Mais j'ai vraiment l'impression que ce sera le dernier, que cet été on pourra voyager. Alors on ne va pas voyager, genre ça y est, euh, c'est la folie, on vire tout. On voyagera de façon, entre guillemets, raisonnable. Parce que c est, c est, masque, tout ça et euh, tout ce qu'on qu a déjà en ce moment en fait. Et, euh, et, et effectivement, il y aura, un, il y aura après, après l'été, il y aura encore un moment, un moment de remise en question de cette pandémie. Ça veut dire qu'on a l'impression que ça se, calme, ça se calme vraiment. On passera un été plutôt, plutôt cool parce que vraiment les choses vont rouvrir, tout va réouvrir et on, on revoyagera. En vérité, ça sera pour relancer l'économie. Hein. On n'est pas dupes, c'est pas parce que d'un coup, euh, tout va bien. Et à la rentrée, on me parle d'un nouveau variant. d'un nouveau variant. De, de, on remet en question la pandémie, quoi. on remet en question le Covid. Et on, on dit la Covid, maintenant, mais moi je dis toujours le Covid, j'ai du mal avec ce changement-là. avec le, On remet en question le Covid et... Effectivement, on va relancer. Alors, je n'ai pas forcément un reconfinement. J'ai des, des, des gestes de barrières qui vont, qui vont être plus durs, un peu plus de restrictions. Et, euh, et un nouveau vaccin. Parce qu'en fait, au niveau du vaccin, pour moi, il va y avoir une erreur sur le vaccin, qui, euh, sur un des vaccins maintenant, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, mais euh, il va y avoir une erreur sur un vaccin qu'on va arrêter. Alors, évidemment, pour arrêter un vaccin, on ne dit pas, attention, il y a une erreur, on trouve une excuse. Donc, je vois quelqu'un qui trouve une excuse pour pouvoir arrêter ce vaccin et en faire un nouveau. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, pour moi, il y a un autre vaccin qui va sortir. Parce qu'il y a une erreur sur ce vaccin. C'est-à-dire qu'ils vont faire une nouvelle avec un nouveau labo, un homme de science, hein, j'ai un homme de science, un nouveau labo, pour avoir un nouveau vaccin. Et puis après, après j'ai carrément une coupure sur les vaccins, comme si on essayait de passer à l'as l'histoire des vaccins. Et, et je n'ai pas l'impression, moi, qu'en France, on arrive, ils arriveront à rendre obligatoire le vaccin pour aller dans les bars, les cafés, tout ça. Je ne sais vraiment, euh, vraiment pas, parce que je vois vraiment qu je vois une résistance, une vraie résistance. Alors, alors il n'y a plus de la résistance, existe déjà, hein, on le sait, mais elle va s'amplifier, cette résistance, les manifestations vont s'amplifier. Et du coup, et du coup euh, alors encore une minute et je réponds à vos questions, promis. Je veux juste finir ça, parce que... C'est assez intéressant de voir comment... Euh, j'ai une femme qui va, qui va financer cette résistance, en fait, qui va financer euh, qui va être très lucide, qui va vouloir savoir ce qui se passe derrière, qui va financer cette résistance et qui va permettre à cette résistance d'augmenter. donc Dans la résistance, j'ai aussi le conseil scientifique de, euh, indépendant. Hein, donc ils sont, Il n'y a pas que des blaireaux, hein, dont on est bien d'accord. Hein, on voit depuis le début, c'est des gens qui sont quand même assez éminents. Et, euh, éminents. et, alors, et du coup, cette résistance va faire en sorte qu'on arrivera à ne pas rendre obligatoire ce vaccin pour pouvoir aller dans les bars, les restos, le cinéma, ce qui serait absolument. Ils vont, ils vont en parler à un moment donné, ils vont presque y arriver, parce qu'ils ils vont dire à regarder, le, vaccin, le Covid remonte et tout, mais ils n'y arriveront pas, on n'arrivera pas à le rendre obligatoire. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Donc je ne suis pas là pour vous rassurer, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Hein. Bon allez, on va répondre à une question. Et après, et après, et après, on repart sur l'actualité, si vous voulez, hein, c'est avec plaisir. Sophie, Sophie, Sophie. Coucou Sophie, comment tu vas Bon, alors Sophie, je vais répondre à ta question. Sophie me demande son avenir professionnel, en fait. Et bien on va voir ça tout de suite. Je peux faire les, la musique. L'avenir professionnel de Sophie. L'avenir professionnel de Sophie. Professionnel de Sophie. Alors Sophie, ben Sophie, je veux une sortie d'argent là. Tu vas un peu t'embêter, vraiment dans l'avenir assez proche. Ça n'a rien à voir, je sais, mais ce qu'on m'a donné, alors je te le donne. <rire> euh, je, te vois te pour, euh, je te vois te déplacer pour un rendez-vous, pour un entretien. Donc oui, il y aura des entretiens euh, provisionnels. Tu vois bien un message, Tu te vois te déplacer, voir un homme justement pour, euh, qui voudra te faire un briefing pour un nouveau travail. Alors, Sophie, tu vas avoir du mal à avoir un nouveau travail. Moi, j'ai plus le côté pro. Euh, attends, attends, attends. Proche, hein. Ce n'est pas dans l'avenir proche. J'ai une collaboration, c'est vrai. Je vois des messages et je te vois te déplacer. Et je te vois commencer un travail avec une femme euh, de façon temporaire. Mais, écoute, j'ai plus un côté collaboration. J'ai plus le côté euh, collaboration indépendante, autonome, mais oui, oui, oui, mais oui, où t'en es pour cette histoire d'autonome. Alors, attends, attends, la possible Sophie, maintenant, il faire un Sophie, je vois un peu de difficulté, mais je te vois t'énerver, mais je te vois pas. Je vois t'énerver avec une femme, mais je te vois commencer avec cette femme Et tu vas commencer un travail pour moi. J'ai une collaboration qui te rapportera de l'argent. Donc tu vas commencer à bosser. J'ai un côté par rapport aux enfants qui ressortent, aux enfants, aux jeunes. Est-ce que Sophie est que Sophie voilà. Et j'ai une collaboration. Alors j'ai le côté thérapeutique qui ressort, j'ai le côté, euh, alors c'est pas vraiment médical, hein. c'est le thérapeutique, le côté psy, à mon avis, qui ressort. Et c'est ton côté thérapeute. Donc tu vas commencer une collaboration cette année pour gagner de l'argent au niveau thérapeutique. Et je te remercie beaucoup pour ta question et je t'en fais un gros bisou Sophie. Je t'embrasse très très fort. Hmm. Alors déjà, je vois. Excusez-moi, je ne peux pas répondre aux questions juridiques et santé. Par contre, si vous avez des questions sur l'actualité, ça avec plaisir. <rire> euh, coucou Fabrice, comment tu vas Alors Fabrice me demande s'il va changer professionnellement suite au nouveau sentimental. Écoute, moi j'ai toujours vu plutôt que c'était suite au changement professionnel qu'il y aurait le nouveau sentimental. Mais laisse-moi vérifier ça. L'avenir professionnel, Fabrice. Écoute Fabrice, pour moi, il y a une femme avec qui veux avoir, tu vas avoir une relation sentimentale qui est sûre et qui est en rapport avec ton professionnel. Maintenant, euh, est-ce que, est que tu continues à travailler Non, on me donne une coupure, on me donne un changement. Alors je sais que tu n'aimes pas le changement, apparemment c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Pas très, très, les, les, les humains n'aiment pas tellement le changement. J'allais dire les Français. Mais non, les humains n'aiment pas tellement le changement. Donc c'est vrai que tu as un changement. Mais, euh, mais le, le sentimental, il, il suit ton professionnel. Donc, tu auras un changement à tous les niveaux. Mais c'est grâce à ça que tu vas démarrer une nouvelle relation. Donc, c'est positif complètement pour toi. Merci Fabrice et je te souhaite une excellente journée. Coucou Claire. Alors, Claire, Claire me demande si elle va avoir... Non, Dylan, pardon, Dylan. Dylan me demande si elle va avoir une réponse, une réponse positive. J'arrive plus à suivre les réponses. Attends, une réponse positive pour son nouvel appart. Est-ce que Dylan va. Dylan, réponse positive pour ton nouvel appart. Alors, Dylan, effectivement, je te vois, euh, je vais le déménagement, donc c'est sûr que tu auras un nouvel appart. Maintenant, est-ce que c'est celui dont tu me parles Je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas du tout d'infos pour savoir si c'est celui-là exactement. Mais pour moi, tu as une réponse positive. J'ai un message, tu vas faire un effort, on te redemande demande des efforts, euh, on te redemande demande un dossier, apparemment tu n'as pas fini sur cette histoire de dossier, pour le nouvel appart, et je te vois déménager. Et je te souhaite une excellente journée. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie me demande si elle va rester dans son boulot. La manière professionnelle de Stéphanie. C'est une excellente question. Allez, la manière professionnelle de Stéphanie. La manière professionnelle de Stéphanie. Stéphanie, je reste en 2021. Non, j'ai une coupure, j'ai une rupture sur ton travail. Je te vois commencer quelque chose de nouveau. Je te vois évoluer. Donc tu vas finir par trouver un nouveau boulot et on reste dans cette année. Donc tu ne vas pas très très loin. Quel mois moins ça arrive oh, attends bon cette année mais pas tout de suite attends attends la manière professionnelle Stéphanie entre maintenant ben, si je te vois commencer assez vite je te dis une bêtise avant l'été pour moi la professionnelle Stéphanie entre maintenant et l'été 2021 Stéphanie tourne doigt une femme je te vois commencer un nouveau travail d'ici l'été donc avant l'été et Stéphanie je te souhaite une excellente journée Claire, pour te répondre à ce que tu disais, on, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe de soumission. Claire me disait qu'effectivement, on relancerait un variant, que ce variant était là pour nous permettre d'être soumis, mais d'un autre côté, Claire, ce n'est bon, pas du complotisme, c'est du business. Ceux qui ont les privilèges ont toujours tout fait pour les garder et ont toujours tout fait pour garder ceux qui n'ont pas de privilèges. Euh, dans un certain truc de soumission en fait, parce que le but c'est justement ceux qui ont des privilèges ont toujours, sont toujours un peu parano. En fait, le, en fait d'avoir beaucoup de privilèges et d'être de, de, au top, ça rend parano apparemment, ça, ça, ça, leur demande, ça demande aux gens de, euh, comment dire, du coup, les gens, ces, ces gens-là qui ont des privilèges, ils font des complots, ah, des complots ils font des plans, c'est comme du business, c'est pas du complot. Ils font des plans pour garder leurs privilèges et pour, parce qu'ils ont peur que ceux qui n'ont pas de privilèges veulent les attaquer, parce qu'ils veulent leur enlever leurs privilèges. Donc c'est un, ce un peu ce qui a toujours été, euh, ça a toujours été fait, mais maintenant grâce au réseau et grâce à tout ce qu'on peut faire, on a plus euh, boycott de, des médias et du coup c'est vrai que les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus euh, fluides. Alors c'est sûr que bon, maintenant euh, ils vont tout faire hein, pour garder, euh, on est tout à fait d'accord, mais ça ne marchera pas. <rire> Je suis persuadée que ceux qui vont essayer de garder... Euh, une emprise sur nous ne marchera pas complètement parce que je vois vraiment une résistance et je vois vraiment alors étonnamment cette résistance et là on revient à l'actualité hein, ce que je passe un petit peu du coq à je suis désolée c'est parce que c'était vraiment la journée un peu actualité euh, le, le... Je vois une femme qui d'un coup va être lucide sur certaines choses qui, qui, qui est une femme de tête hein, qui va être lucide sur, sur ce qui se passe et qui va qui va rejoindre un peu la, la résistance et qui va payer qui va financer la résistance c'est ce qui va permettre justement cette, cette résistance de prendre plus d'ampleur et de, de faire en sorte que ils n'arriveront pas à nous rendre complètement euh, tu vois complètement soumis et alors juste un petit un autre petit scoop au niveau de l'actualité la, la, au niveau du gouvernement moi j'ai vraiment l'impression qu'Olivier Véran il finira pas l'année en, en ministre hein. Olivier Véran il va, il va il va finir il va arrêter avant l'année avant la fin de l'année 2021 ça c'est le petit scoop et on revient aux questions. Alors, les questions. <rire> Bonjour Jessica, j'adore ce prénom, Jessica. Alors, j'allais dire, Jessica me demande son avenir professionnel. L'avenir professionnel de Jessica. professionnel de Jessica. L'avenir professionnel de Jessica entre maintenant et fin 2021. Jessica, ouais. Jessica, tu vas ouvrir des opportunités pour gagner de l'argent. Tu vas vouloir éclaircir la situation, décidément. Alors, attends, attends, attends, est-ce que Jessica, l'avenir professionnel, n'est pas facile en ce moment hein Autant du côté Belgique que du côté France, là, je vois, euh, pas évidente. Jessica, et pourtant, Jessica, en 2021, je te vois une rupture là où tu es et commencer quelque chose de nouveau. Donc, tu vas y arriver, mais je pense que tu vas mettre un peu de temps, quelques mois d'abord. C'est ça, on me dit plutôt, euh, plutôt cet été, donc ça va mettre un peu de temps. Tu vas y arriver, Jessica, mais ça, tu il faut pas faut pas lâcher comme on dit faut pas lâcher et je te souhaite une excellente journée jessica que du bonheur laura j'imagine que c'est ton prénom laura me dit qu'elle est réflexologue et qu'elle veut savoir si elle a aura des clients alors déjà s'il y a quelqu'un qui cherche un réflexologue allez chez laura comme ça ça va commencer plutôt bien laura bonjour bah, je vais regarder si au niveau pro euh, niveau financier ton, ton, ton business évolue est-ce que Laura, j'adore la réflexologie, c'était mon premier, mon premier diplôme, ça a été réflexologue. J'avais 25 ans, il y a longtemps. Est-ce que Laura va démarrer son projet Tu réussir à gagner de l'argent. Est-ce que Laura, va réussir à gagner de l'argent Avec bénéficiaire Est-ce que Laura va réussir à être bénéficiaire grâce à son travail de réflexologue Alors, Laura, ton avenir je te vois commencer, faire des efforts, te déplacer. Alors écoute, en fait, ce qui se passe, Laura, c'est qu'il va falloir t'ouvrir des opportunités. Il va falloir que tu que ailles les chercher, les clients. Moi, on parle même de déplacement. C'est vrai que ce n'est pas forcément une super période pour se mettre à son compte en tant que réflexologue. En revanche, les gens sont hyper anxieux et il faudrait vraiment ouvrir des opportunités de la réflexologie, mais pour expliquer aussi en quoi ça règle aussi le côté anxieux. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment et pour eux, c'est des massages de pieds, la réflexologie. Donc, il faut vraiment leur expliquer il faut vraiment tourner ton, ton business sur, sur les problèmes actuels. Tu règles les problèmes actuels. Moi, je te vois te déplacer vers quelqu'un. Je te vois te déplacer vers quelqu'un pour travailler avec cette personne. Je ne te vois pas travailler seul. Euh, je te vois te mettre avec un cabinet. Un professionnel de Laurent. Ouais, tu commences, tu envoies des messages, donc tu vas ouvrir. Par contre, je te vois te déplacer vers un homme pour une collaboration. C'est bien ce que je dis parce qu'il y aura des difficultés au niveau financier. C'est un homme qui lui fait autre chose. Hein. C'est possible qu'il soit kiné parce que j'ai vraiment le médical qui ressort. Et tu te mets en collaboration et après ça va beaucoup mieux. Donc je ne te vois pas bien réussir seule. Je te vois réussir en collaboration avec quelqu'un. Et je te souhaite une excellente journée, Laura, et que des bonnes choses et une super réussite. La réflexologie, c'est génial. Bonjour Mélanie. Mélanie me demande si son ami est un professionnel et amoureux. Pro et amoureux. attends, Mélanie. Euh Pro et amoureux, c'est toute ta vie. Alors, on va en choisir. Je vais commencer. Je vais aller sur le professionnel. D'accord L'avenir professionnel de Mélanie entre maintenant et fin d'année. Eh bien, tu vas devoir éclaircir une situation. Je te vois mettre beaucoup d'énergie pour trouver un truc temporaire. Moi, j'ai un côté temporaire déjà avec une femme. Je te vois bien commencer quelque chose avec une femme. Euh, commencer à travailler. 21 tu auras un choix à faire. Alors c'est pas mal, tu auras un choix à faire au niveau du boulot. Entre ce que... C'est marrant, j'ai le sentimental. Alors tu vois, tu me parlais de professionnel et de sentimental, j'ai le sentimental qui ressort. J'ai ton sentimental qui ressort sur le professionnel. Et bizarre, et tu vois, alors j'ai une bénédiction hein, sur ton pro, hein, que tu saches. Bénédiction, mais on parle d'un ami amant qui ressort au niveau professionnel aussi. Donc je te vois un peu angoissée parce qu'au début c'est temporaire. Euh, pour moi c'est une, euh, une période de la période où on commence comme ça <rire> c'est quoi le nom enfin bon j'ai la de moi c'est la période où tu commences tu vois tu fais ton tu ton, tu fais ton test en fait et, euh, et tu te vois hyper angoissé parce que je te vois avoir peur de pas continuer mais finalement tu vas continuer c'est un travail qui va très bien réussir avec toi ça va très bien marcher quoi alors si vous voulez approfondir ou si vous voulez approfondir, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup beaucoup de questions donc je suis obligée de te survoler et de faire ça en cinq minutes même moi et euh, si bah vous voulez approfondir, vous me contactez par téléphone au, au 01 75 75 40 42. Donc 01 75 75 40 42. Je vous demandez sur Sarah et on approfondira, la, on, approfondira votre, on approfondira votre voyance. Parce que là c'est vrai que c'est une voyance hyper succincte. Quoi, mais bon, je peux, je peux pas. Il y a beaucoup beaucoup de monde, donc je vous souhaite Mélanie, je te souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Bonjour Muriel. Alors, Muriel me demande si son projet de voyage pour l'étranger aboutira en juin. Eh bien, tu vois, ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que moi aussi, je veux voir si en juin, les projets professionnels aboutiront, euh, projets de voyage aboutiront justement. Est-ce que Muriel va réussir à voyager à l'étranger en juin 2021 Est-ce que Muriel va réussir à voyager en juin 2021 Ok. Je te vois commencer à faire des efforts, bon, c'est normal. Je vois le déplacement, donc j'ai bien le déplacement, j'ai bien le voyage. En collaboration avec quelqu'un de la famille, apparemment, tu n'es pas seul. Tu ouvres des opportunités avec quelqu'un qui est loin. Et je te vois essayer d'évoluer. Alors, apparemment, je ne te vois pas forcément revenir, déjà. Pas tout de suite. Et euh, euh, On parle de, de, de médical, mais ça, c'est à cause du coronavirus. Je ne vois pas de blocage, ça veut dire que tu vas tout bien faire comme il faut. Hein. Tout bien faire comme il faut euh, ton, pour le coronavirus. Donc les papiers, euh, tout ce qui va avec. Non, parce que Noël va partir à l'étranger entre maintenant et fin juin 2021. Je sais qu'il y a des difficultés à des papiers, mais ça ne veut pas dire que tu pars pas. Ça veut dire qu'il ne faut, il faut pas lâcher l'affaire, parce qu'apparemment, tu risques d'avoir des difficultés par rapport au, au, à tes papiers ou par rapport aux tests, parce qu'il y a une question de temps qui, qui me bloque, qui bloque là. Est-ce que Muriel va réussir à partir en étranger en, en juin 2021 Tu auras un choix à faire. J'ai bien l'histoire médicale, mais ça, c'est normal. Je dois vouloir éclaircir une situation. Et on te tourne le dos. Et pourtant, je te vois te remettre en question et partir. Alors, pour moi, tu vas partir, mais il est possible que la date... Il est très possible la date que tu es choisie soit repoussée de quelques jours. Parce qu'on reste en juin. Mais pour une histoire, on me parle d'un problème de temps, d'un problème de date. Est -ce que... Voilà, tu vois Ouais. Bon, écoute. En tout cas, là-bas, j'ai un retrait. Donc là-bas, j'ai un, un petit confinement là où tu seras. Bon, écoute, j'ai le départ. J'ai le départ. Après, le rêve que tu cherches un équilibre, qu'à un moment donné, où tu seras obligé d'être en confinement, même si c'est un jour ou deux... C'est comme ça, mais euh, j'ai le départ. Donc super, c'est déjà une très très bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on peut voyager, mais on peut voyager en vérité. Hein. On peut voyager. <rire> Moi, je te souhaite une excellente journée, Muriel, et un très bon voyage en juin. Alors, alors, alors, attends, j'essaye de me remettre dans le truc. Bonjour Stéphane ah, Stéphane me demande s'il va acheter une maison avant fin avril. Ah ouais, c'est genre dans le mois et demi qui arrive, en fait, Stéphane. Ok, c'est parti, allez. Est-ce que Stéphane va acheter une maison entre maintenant et fin avril Quand tu lui parles d'acheter la maison, parce que d'ici fin avril, tu auras peut-être signé le compromis, pas plus. Hein. Est-ce que Stéphane va réussir à acheter une maison entre maintenant et fin avril 2021 hum, Je te vois te déplacer, voir une maison, commencer une collaboration financière. Euh. J'ai une signature avec quelqu'un. Attends, j'ai une signature avec quelqu'un. est une maison entre maintenant et fin avril 2021 Ça me paraissait rapide, mais ouais, j'ai une collaboration. Ça, c'est pour, pour le dossier. J'ai un dossier. Hein. J'ai une collaboration avec quelqu'un pour un dossier. Ensuite, je te vois éclaircir la situation par rapport à tous les sous-dossiers. Et pour moi, tu signes d'ici la fin avril 2021. Attends, j'ai le droit de repousser jusqu'à mai. <rire> S'il te plaît, Stéphane. Est-ce que Stéphane pourra acheter une maison entre maintenant. acheter une maison entre maintenant et fin mai 2021. Parce que là, j'ai un petit doute sur la date. C'est ça, je te vois te déplacer, vouloir évoluer. J'ai la collaboration qui ressort. Et pour la collaboration, c'est le dossier. Hein. Un peu difficile, un peu angoissé à cause du temps. Je te vois très pressé. Ça, n'est pas étonnant vu la question, mais je te vois très pressée. J'ai une femme qui ressort en plus. Et chercher des solutions. Écoute, je te vois signer un papier d'ici la fin avril. Je ne te vois pas être forcément déménager. Est-ce que Stéphane a déménagé entre maintenant et 2021 je vois des difficultés un peu sur le dossier, ce qui va t'énerver, ça va repousser. C'est bien ce que je pensais. Je suis quelqu'un qui tourne le dos sur le dossier, une, après j'ai une réussite et je te vois commencer le dossier. Tu sais quoi Ça va être un peu repoussé. Si ce n'est pas avril, ça sera mai. Tu vois, mais j'ai le papier. En fin avril, je te vois signer un papier. Je vois après qu'on tourne le dos sur un dossier. Euh, je te vois te commencer à être très pressé et puis je te vois. Euh, donc d'ici cet été, tu auras acheté à la maison. C'est ce que je sais, ça, j'en suis sûr. Et je te souhaite une excellente journée, Stéphane. Je suis désolée, des fois je fais un bug parce que j'essaie de lire les questions en même temps, en même temps que vous parlez, en même temps que vous pensez à l'actualité, en même temps de lire les questions. Donc, petit bug, deux secondes et demie. Et moi, j'ai un Jérôme qui vient de passer, là. Jérôme de Nantes, il peut avoir confiance en Julien, son beau-frère. Ah ouais, ah ouais, c'est une bonne question, ça. Et eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle avoir confiance Je vais poser la question telle que tu me demandes, telle que tu me la poses. Jérôme, et on verra. Jérôme et Julien. Est-ce que j'ai vraiment peur confiance en Julien, que confiance en Julien Alors, apparemment, il ment. Il ment à une femme. Il commence à envoyer des messages. Je vois se déplacer. Je vois penser beaucoup argent Beaucoup argent Et surtout, j'ai le mensonge qui ressort sur lui. Alors, s'il t'appelle, quel Non, <rire> non. <rire> que ce soit clair, non Pour moi, Julien, j'ai le mensonge sur lui tout de suite. Maintenant, est-ce qu'il va te faire du mal C'est quelqu'un qui est pas forcément de confiance. Mais est-ce va te faire du mal ou quoi que ce soit euh, est -ce que... Comment ça se passe entre Jérôme et Julien Il ment, tu vois, on me donne les mensonges directs sur Julien dès que je pose la question, donc non euh, Je vois des messages où il veut être tranquille au niveau financier, matériel, donc ça le matériel chez lui ça ressort énormément, c'est quelqu'un qui, qui est assez vénal. On me dit qu'il va pas bien du tout, qu'il a une tendance euh, psychopathe, Et dire non, non, pas psychopathe, mais un peu déprime, tu vois, un peu comme ça, euh, je lui ferai pas confiance quoi. Et beaucoup de difficultés à être en retrait. Bon, ça, difficulté à être en retrait, ça, c'est sûr. C est, il n'est pas le seul, à mon avis, en France. Bah, Jérôme, j'espère avoir répondu à ta question. Évidemment, si tu veux approfondir, ça avec plaisir. En privé, au 01 75 75 40 42. Donc, c'est 75 75 40 42. Merci. Et je te souhaite une excellente journée, Jérôme. Cécile, Cécile, bonjour. Alors, Cécile me demande d'abord, Cécile, comment tu vas Ça me fait plaisir de vous avoir. Et Cécile me demande son avenir sentimentale. L'avenir sentimental de Cécile. L'avenir sentimentale de Cécile. Sentimentale de Cécile. Non. Attends, je vais me concentrer. L'avenir sentimental de Cécile. Ah, le Cécile. Cécile, tu vois des messages, tu vois vous, vous déplacer vers un homme. Euh, Est-ce que Cécile... Est fin d'année 2021. Je vais rester en 2021, Cécile. Cécile, je vous vois un peu stressée. Euh, avoir beaucoup de doutes par rapport à un homme son retour ou pas moi j'ai bien un déplacement et je vois vous revoir je vous vois vous voir en fait j'ai un homme qui sort un petit peu en ami amant avec qui que vous allez revoir cette année donc j'ai un retour cette année normalement hein. entre maintenant et maintenant. je vais chercher une stabilité financière alors, je vois beaucoup chercher une stabilité financière en ce moment euh, j'ai le pro qui va de mieux en mieux donc financièrement je vois une évolution ça va très bien ça n'a rien à voir que sentimental mais ça me ressort alors moi je le dis hein puis, je vois faire, faire des efforts par rapport à un homme avec qui j'ai une relation avec lui. Alors, j'ai par rapport à un homme. Pourquoi vous faites des efforts par rapport à lui Pourquoi Cécile m'a fait cet homme C'est ça, je vois vous voir. Je vois vous voir et j'ai un homme qui apparemment est en couple, va couper, euh, qui sort en couple et qui va se séparer. C'est plutôt une très bonne année pour vous, Cécile. Alors oui, très étonnamment, des fois, dans cette période de crise, il y a des gens pour qui ça va beaucoup. <rire> et c'est tant mieux, parce que sinon, il n'y aurait plus d'espoir. Cécile, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et merci beaucoup. Alors, alors, alors. Bon, Est-ce que vous voulez un petit scoop sur l'Europe Non, mais j'ai même pas de... Alors, bon, attends, attends, parce qu'il y a trop de questions. C'est compliqué pareil, de parler de l'actualité en même temps que les questions. Euh... Mais je ferai une petite vidéo. Tiens, je ferai une vidéo sur l'actualité que je mettrai sur euh, Sarah et le monde de la visible si ça vous intéresse. Et Je vais essayer de la faire assez vite. Bonjour Isabelle. Isabelle me demande comment va évoluer sa relation avec Mourad. Alors, Isabelle et Mourad. Isabelle et Mourad. Isabelle et Mourad. Isabelle et Mourad. Mourad, Mourad, Mourad. Mourad veut évoluer de son côté, mais j'ai une femme qui ressort du côté de Mourad. Hmm. Quelqu'un qui a beaucoup de doutes, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Morad veut éclaircir une situation. Je vois mentir à la mère de ses enfants, apparemment. Je n'ai pas sa date, mais bon. Et, euh, faire des efforts pour évoluer. Il va vouloir évoluer avec vous, Isabelle. Euh, je pense que ça sera dans une relation où il ne voudra pas en parler de l'autre côté euh, avec euh, une femme. Attends, j'ai l'histoire avec une femme, la mère de ses enfants. Morad. Ouais. Il a commencé la relation. Je vois des messages, je vois une réconciliation. Alors, j'ai un éloignement et une réconciliation avec Mourad. Éloignement, réconciliation. Donc, elle évolue doucement, doucement. C'est une relation qui évolue très doucement, en fait. Mais qui évolue. C'est plutôt bon. Des fois, il vaut mieux aller doucement et sûrement. <rire> excellente, journée, Mourad. Eh, excellente journée, Isabelle. Pardon, je suis en train de dire. Alors, bonjour, Émilie. Émilie me demande si elle va réussir son examen en mai 2021. Émilie, excellent, parce qu'Émilie va réussir son examen en mai 2021. Émilie, je vois des messages, je vous vois chercher une stabilité, commencer, le stress du temps, mais ça c'est normal, c'est un examen, vous, vous déplacez pour vous protéger, je vois les études, je vois vouloir évoluer, est-ce Je vois et vouloir évoluer. Et je vois tourner la page. Donc aller jusqu'au bout. Ça vous permettra de tourner la page sur ce que vous êtes en train de faire. Donc apparemment, oui. Et oui. Ouais, ouais, ouais, vous allez réussir votre examen en mai 2021. Et je vous souhaite une excellente journée, Émilie. Alors. Mince, le temps il est passé super vite. Je viens de me rendre compte qu'il est plus qu'on qu a dépassé la demi-heure. Bon. Bonjour, prénom Luciano. Alors ça, c'est gentil de me dire vos prénoms, mais avec la question, ça aurait été top. Parce que mon prénom est Luciano, c'est génial. Ça me plaît, d'ailleurs, très beau prénom. mais euh, Il manque la question. <rire> mais enchanté Luciano. Alors, alors, alors, Irène. Allez, dernière réponse, je vais la faire à Irène. Irène me demande si elle va rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle est célibataire, hein, jeune Irène. Jeune Irène, je recherche Irène parce que j'avais besoin de la date de c'est pas grave, on va le faire comme ça. parce ce que Irène va rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui il aura une nouvelle relation sentimentale Irène, alors Irène, on me donne un début de relation, oui, mais j'ai pas vérifié si c'était cette année. Alors on leur refait la question, est-ce que Irène va... entre maintenant et fin d'année 2021. J'ai un ex qui ressort, alors célibataire peut-être, mais j'ai un ex avec une femme qui va revenir... Mais ce n'est pas avec lui que vous allez évoluer, Rennes parce que j'ai un début de relation. Donc, dans le courant de l'année, j'ai quelqu'un qui revient. Ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse parce que vous, je vous vois de toute manière évoluer et avoir une nouvelle relation dans le courant de l'année. Donc, oui, vous aurez une nouvelle relation sentimentale. <rire> une réponse Claire, et nette. Eren, je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur. Avec plaisir, Isabelle. Merci à vous aussi. Angèle, oui, ben avec plaisir, Angèle. Alors, Angèle, c'est une question très vague. Angèle me demande si je vois une rentrée d'argent. S'il n'y avait pas d'entrée d'argent du tout, à mon avis, ça serait difficile de manger. Donc, en fait, la question est trop et très, très vague. Il faudra voir ça, mais euh, en sachant ce que vous cherchez, puisque que des rentrées d'argent, j'en ai. Mais pour moi, l'argent qui rentre, c'est ça qui rentre habituellement. Est-ce qu'Angèle Et puis, dans combien de temps Vais, parce que je veux une grande, grosse, rencontre d'argent mais pas tout de suite. Oui, on parle d'argent qui va rentrer. Difficulté par rapport à une femme, apparemment. Euh... Bah, J'ai un peu me dépassé, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Excellente journée. Euh, J'espère je, je, que, que, que ça a été, que vous avez vos réponses. Je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'en fait, c'est vachement court. Il y a beaucoup de questions. Mais, euh, mais la prochaine fois, avec plaisir, eh ben, je, je reviens et je répondrai au maximum comme je peux, plus, enfin plus que je peux, en fait. Et puis, euh, puis voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur. Je vous répète, donc si vous voulez euh, me joindre en privé, c'est au 01 75 75 40 42. Donc vous pouvez me trouver en privé. Mon nom c'est Sarah-El. Sarah-Elle. Et je vous souhaite une excellente journée et que du bonheur. Et à très, très bientôt.